Salut à tous, c'est la pleine saison des tomates et aujourd'hui je vous emmène bosser en serre dans le pays nantais, chez Anne-Claire. Salut Anne-Claire Salut Géry, bienvenue chez nous Merci, bah, écoute je suis ravie, il fait bon chez toi oh, ouais, est... On est où ici On se trouve dans le pays nantais, on est sur une exploitation euh, familiale. Je suis la cinquième génération. Bravo Merci wow. et aujourd'hui, on... ça nous a plaisir de t'accueillir chez nous pour te faire découvrir le métier de saisonnier. Je vais t'inviter à suivre Alexis qui est là. Qui est là. Okay. Voilà. Je mange Donc... ma tomate Très bien. et j'y vais. Salut Alexis Salut Ça va Ça va ça fait bien et toi Ouais super Bah je suis prêt, j'ai mes gants, mon sécateur. Ah bah super Mais t'as pas de sécateur toi Non, j'ai pas de sécateur parce qu'ici on récolte à la main. Ah ok Du coup on okay. euh, a pas besoin ici. Bon alors dis-moi, ça, ça consiste en quoi le job Bah ben, C'est très simple, tu cueilles les tomates. D'accord. Comme ça. Celles qui sont mûres tant qu'à faire Ouais, les oranges et tu les mets dans le carton. Mais tu fais quoi d'autre dans ta journée Là, je fais euh, la récolte et ouais. puis euh, dès que c'est fini, on passe en effeuillage. Effeuillage Oui, C'est quoi donc, ça donc euh, tu vois les feuilles comme ça, ça ouais. consiste à euh, bah, les couper à une certaine hauteur pour que la plante puisse respirer. Et le matin, quand tu arrives, tu fais quoi du coup Le matin, quand j'arrive, je me pointe sur la tablette et puis après, je vais directement dans mon rang euh, commencer. Combien de rangs tu fais par jour à peu près On en fait environ 12. 12, par, euh... 12 rangs par, euh, ouais. par jour, ok. Et tes journées, c'est quels horaires Là, en ce moment, c'est du 8h-16h30 euh, et l'été, on fait du 6h-14h. Euh, Tôt, quoi, à la Exactement, fraîche. pour euh, finir plus tôt, parce qu'après parce que 14h il fait très chaud. Ah, et et donc euh, voilà, c'est ça, <rire> on passe à la sieste. Et t'es en <rire> saisonnier, c'est ça euh, Oui, ça compte de 8 mois, de, de février à septembre. Okay. Mais il y a possibilité d'avoir un CDI. Tu vas trop vite, hein. faut que tu m'en laisses. Hein. <rire> Pardon. <rire> moi je mange en fait. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job euh, Moi j'aime bien travailler avec euh, les plantes. Je trouve que c'est... plutôt que d'être enfermé, là c'est vraiment à l'air libre. Et, ah bah ouais, c'est sympa. J'aime bien. Puis euh, le... le L'équipe est super, on s'entend tous bien, donc euh, bon il ouais, y a une bonne ambiance ici, donc c'est cool. Okay. Ouais. Comme Jerry, venez bosser chez nous, postulez <rire> et n'oubliez pas de liker la vidéo et manger des tomates.